Bonjour les amis je suis Serge Domoulin, créateur de la SD Trading Academy, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout une très bonne année et dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'est vraiment l'art du trading en 2023. Mais avant cela abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche et je vous retrouve dans quelques instants. Alors si comme moi vous vous intéressez au trading depuis quelques années, vous avez certainement lu le livre « L'art du trading ». Donc livre au titre génial, très très bon marketing, ça a même permis euh, donc à son auteur de vendre beaucoup de livres qui ne lui ont pas rapporté beaucoup d'argent. Par contre ce qui lui a vraiment rapporté beaucoup d'argent, c'est dans la foulée vendre sa formation au trading. Le problème c'est que l'art du trading vous ne le trouverez pas réellement dans ce livre ni dans sa formation parce qu'elle est basée sur deux simples indicateurs très connus certes le RSI et le stochastique, mais qui ont leurs limites. Si vous connaissez un petit peu le trading vous connaissez ces indicateurs aussi et vous savez que si le marché est suracheté ou survendu et eh bien ils sont totalement inefficaces donc ils ne vous servent plus à rien à ce moment-là. Donc pas de performance avec cet indicateur à ce moment-là et en plus donc comme beaucoup d'indicateurs ils vont vous montrer ce qui s'est passé il y a quelques minutes ou quelques heures mais pas ce qui va se passer à l'avenir et c'est pourtant ça qui nous intéresse. Donc aujourd'hui je vais vous parler des indicateurs qu'on trouve où bien qu'on trouve essentiellement dans les salles de marché aux états unis et en Angleterre. Qu'est-ce que les traders utilisent dans ces salles de marché Ces traders qui gagnent des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros par jour, qu'est-ce qu'on voit sur leur écran Eh bien on voit essentiellement le market profile, le carnet d'ordre, vous voyez ici une photo donc d'une salle de marché, carnet d'ordre, footprint, volume profile, donc vous voyez réellement que ces traders euh, ils vont pas utiliser le RSI et le stochastique. Vous voyez avec quoi ils e trade. Hein? Donc c'est clair que il y a pas photo. Si vous voulez réellement faire des performances aujourd'hui en 2023, ben vous oubliez euh, les indicateurs euh, classiques, vous oubliez euh, les analyses graphiques avec euh, double top. Euh, euh, tête-épaule, tête-épaule et, et toutes ces figures graphiques qui sont bien en théorie mais en pratique ça ne vous sert à rien, ça vous montre ce qui s'est passé dans le passé mais ça ne va pas vous aider vraiment à prendre les bonnes décisions à l'instant immédiat. Donc ce qu'il vous faut c'est des indicateurs comme le market profile qui va réellement euh, vous permettre d'envisager avec une probabilité de réussite très importante ce qui va se passer dans les minutes voire les heures qui suivent. Donc si aujourd'hui vous voulez réellement gagner de l'argent en 2023 oubliez tout ce que vous connaissez jusqu'ici, arrêtez de faire partie de ces traders débutants donc qui, qui font partie des 80 à 90% des traders perdants d'après les, les analyses qui sont publiées. Donc si vous voulez vraiment faire partie en 2023 des traders gagnants et bien vous devez utiliser ces outils. Les outils qu'utilisent les traders professionnels qui gagnent de l'argent tous les jours. Donc si vraiment vous avez cette intention-là et bien il faut que vous passiez à ce type de formation. Alors je vous l'ai dit on trouve ça régulièrement dans les salles de marché en Angleterre ou aux états unis mais en France est-ce que vous avez déjà vu ça très peu. Il y a deux ans encore moi je ne voyais dans les salles de marché en francophonie que le carnet d'ordre mais market profile, footprint etc. J'en avais jamais entendu parler. Donc aujourd'hui on a ces outils-là à disposition. Il y a quelques centres de formation en France et en Suisse qui vous proposent des formations sur ces outils-là de quelques semaines ou quelques mois. Ça veut dire bien sûr que vous devez vous libérer pendant des semaines ou des mois euh, aller sur place, vous loger sur place. Les formations coûtent en général à peu près 10 000 euros. Euh, c'est déjà un fameux budget, plus celui de vous loger, vous nourrir et, et surtout avoir le temps disponible. Donc moi, ce que je vous propose, c'est une formation à distance, en ligne. Euh, J'ai une formation qui est prête. Donc j'ai pas mal d'étudiants déjà qui ont acquis cette formation. J'ai des étudiants qui me suivent depuis plusieurs années euh, qui ont acheté toutes mes formations. J'ai des étudiants donc euh, qui ont acheté toutes mes formations depuis 5 ans et plus. Et donc il paraît que je suis un bon pédagogue donc ça fait plaisir à entendre. Je euh, vous mets aujourd'hui à disposition cette formation. Donc si vous êtes impatient, ben vous allez dans la description euh, de, sous cette vidéo. Vous aurez accès à ma formation, donc 13 heures de formation. Également, vous pourrez participer à un groupe euh, WhatsApp où je serai présent, où je traderai en, en live, où je vous aiderai vous aussi à vous adapter à cette méthode et à faire de vous un trader gagnant avec cette méthode. Vous euh, rencontrerez également... Les autres étudiants de cette formation et ça vous permettra de progresser beaucoup plus vite. Donc avec ces outils-là et eh bien vous verrez comment on peut vraiment profiter des signaux de ces indicateurs pour voir ce qui va se passer dans les secondes et les minutes qui suivent et même les heures qui suivent puisqu'on a quand même une vue d'ensemble de ce qui va se passer sur la journée. Donc c'est vraiment le jour et la nuit par rapport aux anciennes méthodes de trading, moi je suis enthousiaste de pouvoir enseigner cela, mes étudiants ont déjà de très bons résultats. Euh, je peux vous dire que quand je vois les résultats qu'ont rapidement mes étudiants, je dis il n'y avait vraiment que cette méthode-là qu'il fallait découvrir pour progresser de cette manière-là. Donc si vous êtes impatient, eh bien, allez dans la description. Vous verrez un lien vers ma page web où vous trouverez mes formations et si vous achetez donc maintenant ma formation dans quelques minutes vous recevrez l'entièreté de ma formation si vous payez en une fois. Vous pouvez payer par carte bancaire ou par virement et donc vos, euh, la vidéo arrivera directement. L'ensemble des vidéos arriveront chez vous euh, donc par mail et ensemble on pourra commencer dès demain si vous voulez à trader ensemble sur les marchés. Enfin une fois que vous aurez acquis vraiment cette méthode-là qui est vraiment fantastique, sensationnelle. Voilà ensuite vous verrez également dans la description en lien vers mon prochain webinaire. Je vous invite également donc à participer à mes webinaires et comme ça petit à petit on fera connaissance et on fera partie vraiment d'une famille qui vous permettra donc de vous aider à devenir un trader gagnant dès cette année dans les prochaines semaines je l'espère. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Appuyez sur le pouce vers le haut donc ça me fera plaisir. Partagez la vidéo et regardez l'introduction ici après qui vous indique ce que vous pourrez voir dans le prochain webinaire. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Si vous voulez participer à mon prochain webinaire offert, allez vite dans la description de cette vidéo, attention les places sont limitées, inscrivez-vous, vous recevrez la date et le sujet du prochain webinaire. À bientôt